Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel consacrée à ShowIt. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'interface ShowIt pour que tu comprennes un petit peu comment les choses fonctionnent, ce que tu vas trouver aux différents endroits de l'écran, qu'est-ce qui se passe quand on clique. Euh, J'espère que tout ça va t'être utile. Je suis Christelle de califrame.com, je te propose une série de vidéos sur ShowIt et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures publications. Donc ici, on est dans l'interface de ShowIt. Ça peut déconcerter un petit peu quand on ne connaît pas l'outil. Déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a deux écrans, deux images face à nous. En fait, on voit ici la version mobile et la version ordinateur. C'est une des particularités de Showit, c'est à dire qu'on a la possibilité de construire côte à côte les choses pour faire en sorte que ça ait un certain look sur la version mobile et un certain look sur la version ordinateur ce qui nous permet d'optimiser au maximum finalement notre version mobile. Le but, c'est bien sûr que ce ne soit pas des versions complètement différentes parce que sinon l'utilisateur serait complètement perdu, mais de faire en sorte que l'affichage du coup se fasse le mieux possible parce que parfois la version responsive n'est pas toujours idéale. Donc ici, on a la possibilité de travailler sur chaque écran à part entière. Alors pour euh, ces vues, on a donc la version à droite qui est la version ordinateur, la version mobile à gauche. On a cette petite icône en bas à gauche qui nous permet de voir les deux côte à côte, donc les deux rendus. Par exemple, ici, je vois qu'à droite, le menu est comme ça sur la version ordinateur et que sur la version mobile, au contraire, on a le menu qui s'affichera comme ça. Et ensuite, on peut voir que ici la photo n'aura pas le même rendu en dessous, donc qu'il faudra peut-être utiliser une autre photo si on a un visage, par exemple. Donc, ça nous permet de voir ce genre de petits détails qui sont très pratiques. Ensuite, on peut sélectionner tout simplement de voir juste la version mobile si on veut que l'écran soit un petit peu euh, moins encombré et qu'on puisse avoir un, de l'espace pour travailler. Cet écran nous permet d'ailleurs de mettre des choses sur le côté, ce qui est très pratique justement pour se rendre compte. On a la possibilité de cliquer ici pour voir la version ordinateur. Il faut garder en tête que la version ordinateur est créée pour 1200 pixels, je crois. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit lorsque on travaille certains designs. Sinon, voilà comment on peut jongler entre les différents nus. Ensuite, on va voir ce qu'on a sur la gauche. Ici, on a deux onglets qui apparaissent. On a l'onglet avec cette petite terre ici qui apparaît, cette petite icône planète où on a toutes les choses qui vont composer notre site. Donc on a notamment les pages qu'on trouve ici. Donc on voit que sur ce thème, on a une landing page qui est ici. On a l'accueil, on a la page à propos. Un portfolio, une page info, une page boutique, une page contact et une page 404 qui se présentera aux visiteurs si jamais il tombe sur une page d'erreur ou sur une page où du contenu n'existe plus. On a en dessous ce qu'on appelle blog template. Ça, c'est ce qui va être relié à WordPress. Donc, ce sont euh, bah, la page de blog où tous nos articles de blog vont s'afficher, la page single post qui, elle, euh, est dédiée à l'article en soi sur WordPress. Ensuite, si on crée une page dans WordPress, euh, on peut créer le design ici et relier cela à une page qu'on aura créée également dans WordPress. Et enfin, on a blog 404, c'est normal qu'on en ait deux. On a pareil, cette page d'erreur qui s'affichera si des gens sont sur le blog et qu'à un moment donné, ils arrivent sur un article qui n'existe plus par exemple, qui aurait été supprimé. Ensuite, en dessous, on a ce qu'on appelle les site canvas. Donc ça, ce sont des choses qui vont être euh, constantes dans tout le site, c'est à dire que on a par exemple la navigation qui apparaît ici. Le mobile menu, par contre, alors je vais remettre mes deux vues. Hop, comme ça, on peut le voir. Donc, je vais revenir sur ma navigation. Ma navigation, on voit bien que j'ai une navigation euh, ici à droite. Mon menu mobile, par contre, on voit que mes pages apparaissent comme ça sur le mobile, mais qu'elles n'apparaissent pas à droite parce qu'on a la possibilité de choisir une mise en page différente et de faire euh, finalement des canvas qui vont s'appliquer à la version mobile et pas à la version ordinateur. Le pied de page, le footer qui est ici, qui va apparaître sur toutes les pages, les des opt-in form, une sidebar et ici un email pop-up. Donc ça, ce sont des choses qui vont être constantes dans tout le site, qui vont apparaître dans tout le site. Donc on ne les traite pas comme des pages à part entière, mais comme finalement des... Alors eux, ils appellent ça des canvas, comme des sortes de sections qui vont pouvoir se répéter euh, sur les pages de tout notre site. Ces Site canvas, on les repère notamment lorsqu'on est ici, par exemple, sur nos vues. On voit que euh, des sortes de lignes apparaissent ici. C'est un petit peu quadrillé. Si je vais sur mon footer en bas, c'est pareil. Donc ça, lorsqu'on lorsqu passe la souris et qu'on a ce genre de petites lignes qui apparaissent sur, sur une section, c'est qu'on est justement sur un Site Canva, donc quelque chose qui va apparaître sur euh, notre site en entier. Ensuite, si on clique sur le deuxième onglet, page, on va avoir le détail de notre page. Donc, je vais revenir sur ma version ordinateur. Donc, on a le détail de notre page avec toutes nos sections. Donc, ce que j'aime assez, c'est que justement, c'est assez bien rangé. On peut voir tout ce qu'il y a sur notre page. Donc, par exemple, là, on a le header qui est ici. On peut directement cliquer sur les sections et ça va nous ouvrir sur le côté, ce qui va être dans notre section. Donc, si je clique ici, on a la section Links qui s'ouvre si je clique ici la section about et ça nous permet de travailler nos sections les unes après les autres. On a dans ces sections euh, différentes informations, on a par exemple ici notre texte, on a ici des formes, on a un bouton donc les choses sont vraiment très bien rangées ce qui fait qu'on peut les retrouver très facilement, c'est ce que j'aime beaucoup avec ShowIt. Et euh, on a également la possibilité de faire apparaître des choses, de sélectionner finalement pour faire apparaître des choses sur version mobile ou sur version des desktop, sur version ordinateur. Si je clique par exemple sur ce titre qu'on voit ici, si je clique sur le petit ordinateur, cela va disparaître, mais ça apparaîtra quand même sur la version mobile. On le voit ici, mon titre est toujours là. Donc on a euh, une possibilité de sélectionner les choses, de faire en sorte que le rendu soit le meilleur possible grâce à toutes ces petites options. Ensuite, on a des choses qui vont se trouver sur notre droite et qui vont avoir à faire avec la page à part entière et avec les éléments qui se trouvent sur cette page. Si je clique ici pour sélectionner ma page, ma page d'accueil home, je vois que sur la droite j'ai page info. Ça va me permettre de renommer ma page par exemple en accueil. Euh, ça va me permettre également de choisir le background de la couleur ou si je veux mettre une image, etc. de mon site, d'ajouter des animations si besoin et surtout le, la chose importante de régler ces paramètres SEO. Donc, c'est ici que ça va se faire sur chaque page. On a également des advanced settings qui nous permettent de choisir le langage de notre page par défaut, de mettre du code dans le head. Ça, ça, est, ça nous est souvent demandé par certaines applications, euh, par, euh, je ne sais pas, le Facebook Pixel ou euh, par euh, Google Mail, par exemple. Parfois, on a des codes à mettre dans le head de notre site et c'est ici qu'on peut le faire. On a également la possibilité de mettre du JavaScript pour ceux qui s'y connaissent et euh, de surtout customiser le CSS si on veut customiser certains éléments de notre page. Donc voilà où on trouve ces choses un petit peu plus techniques. C'est lorsqu'on clique sur notre page. Lorsqu'on clique dans les sections de notre page, là, c'est un autre système qui apparaît sur notre droite et qui va nous permettre de régler euh, pas mal de choses. On a donc les paramètres qui vont correspondre à notre section. On va pouvoir choisir la hauteur de notre section, euh, si on la cache, si on la laisse euh, visible, etc. Bon, ça, c'est des petites subtilités qu'on va faire et à mesure. Ce sont des, des choses un petit peu plus avancées qu'on ne va pas voir dans cette vidéo. On peut euh, choisir également encore s'il y en a mis des transitions, des animations. Encore une fois, le, euh, le fond, si on met une couleur, si on met une image. On voit ici que le fond de notre image est une photo. Et si je clique cette fois-ci dans ma section, là, je vais pouvoir interagir sur chaque élément que je clique. Donc, je clique ici sur la forme. Je peux choisir de quelle couleur je la mets. Imaginons que je change. Voilà, ça change directement sur l'écran. Je repasse en blanc. Je clique cette fois-ci sur un élément texte, je vais pouvoir définir ma police d'écriture, je vais pouvoir euh, dans ma police d'écriture choisir si je veux la positionner euh, à droite ou centre, etc. Si je veux que, en cliquant sur ce texte, ça ouvre une page ou une URL, ou que euh, ça me permette d'accéder à un autre, une autre section de la page. Donc, on a énormément d'options, de possibilités et il ne faut pas se laisser perdre en fait par cet écran de droite qui finalement a trois vues différentes. Donc, c'est à dire la vue page où on a les infos sur la page pour récapituler. La vue euh, section, si je suis sur une section en entier, j'ai les infos et les paramétrages de ma section en entier. Et si je clique sur un élément dans la section, là, je peux interagir avec chaque élément individuellement. Donc, il est un peu complet cet écran de droite. Il peut euh, être un petit peu perturbant au début, mais lorsqu'on comprend le principe, une fois qu'on a pratiqué un tout petit peu, c'est très facile de s'y retrouver. Puisque tout, encore une fois, est plutôt bien rangé sur Show 8 et euh, on s'y retrouve facilement. Les autres éléments dont on peut parler, justement, ce sont des éléments qu'on peut mettre sur la page. On voit que lorsque je clique sur ma section, j'ai juste ces icônes qui apparaissent en bas. Cette icône d'ailleurs me permet de faire un zoom. Cette icône me permet de faire un zoom arrière. Et euh, je vais revenir sur ma version ordinateur pour qu'on voit un petit peu mieux. Si je clique sur ma section, là, je vais pouvoir rajouter des choses. Et j'ai trois nouvelles icônes qui apparaissent. Ces trois nouvelles icônes me permettent d'ajouter un paragraphe, un sous-titre, un titre ou un titre de page, qui est souvent le H1. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter une forme, une ligne, une icône, de mettre du code. Euh, parfois, on a besoin de mettre ce qu'on appelle des e et on a la possibilité de faire ça avec ce embed code. De mettre une vidéo, une galerie d'images et une social grid qui va être connectée directement avec Instagram. Et enfin, cette troisième icône nous permet d'ajouter des images sur notre page. Il suffit tout simplement à chaque fois de cliquer sur ce qu'on souhaite, par exemple là pour aller dans sa librairie de médias et aller chercher ses photos. Ici de cliquer par exemple sur rectangle pour ajouter un rectangle qu'on va pouvoir moduler ensuite comme on le souhaite. Si on a fait une erreur et qu'on souhaite revenir en arrière, je vais le faire ici à nouveau, on a la possibilité de cliquer sur undo, ce qui nous permet d'effacer notre erreur et d'être rassuré au cas où on a fait une erreur. Voilà pour toutes les petites options qui se trouvent à l'intérieur de Showit et qui nous permettent d'interagir avec notre site, notre template, ce qu'on est en train de construire. Et il y a une dernière, deux dernières petites choses euh, que je peux présenter également dans cette vidéo. Donc c'est l'onglet site qui se trouve ici, qui va nous permettre d'accéder aux settings, aux paramètres de notre site. Ici, on a le nom de notre site, on va pouvoir lier notre domaine, notre nom de domaine, choisir un favicon, donc mettre le, le langage de, de, par défaut de notre site. Euh, donc ça nous donne des petites infos euh, un petit peu techniques dont on peut avoir besoin. Les design settings nous permettent de voir le design de notre site et d'entrer des couleurs qu'on pourra retrouver en un clic, histoire d'avoir une identité visuelle finalement cohérente. Donc on va rentrer les couleurs de notre, notre identité visuelle ici et on pourra les retrouver à chaque fois euh, sur la droite de notre écran pour euh, par exemple mettre un bouton ou changer de couleur une police d'écriture. On a ici nos polices d'écriture justement, on peut les rentrer également. Et choisir celle qui sera utilisée pour le titre, pour le sous-titre, pour le paragraphe, etc. Enfin, la Media Library qui nous permet de mettre en ligne euh, nos photos, nos images, nos graphiques, tout ce qui sera utilisé sur notre site. Et les deux dernières choses qui peuvent nous intéresser, ce sont ces deux boutons en haut à droite. On a d'abord Preview qui nous permet de voir à quoi va ressembler notre site. Là, je n'avais pas remis le titre, donc c'est normal qu'il n'apparaisse pas. Donc, on peut voir le rendu de notre site de cette manière. On peut également récupérer cette URL si on veut le montrer à quelqu'un. Par exemple, on fait un copier-coller de cette URL. On la partage avec quelqu'un pour lui montrer notre site. Et on a également le bouton Publish. Lorsqu'on a lié notre site avec notre nom de domaine, on peut donc faire nos petits changements sur ShowIt en direct. Et une fois qu'on est content de ces changements, on clique sur Publish pour qu'il soit effectif et qu'il soit euh, mis en place sur le site qui est euh, en live et qui est accessible à nos visiteurs. Voilà toutes les options qu'on trouve dans ShowIt pour, encore une fois, prendre la main sur son site de manière intuitive et plutôt simple. Une petite chose également que je peux préciser dans cette vidéo, c'est le chat. On a ici cette petite icône qui nous permet lorsqu'on l'ouvre de poser une question, bon c'est en anglais, mais euh, on a la possibilité d'avoir des réponses quasiment dans la journée ou en 24 heures. Si on est coincé sur un problème, si on a un problème d'affichage, un bug, n'importe quoi, on peut demander directement en chat et ces personnes viennent nous aider. Donc c'est quand même très pratique d'avoir cette aide en direct par rapport à d'autres systèmes qui peuvent exister comme WordPress où euh, ça va dépendre bah, si on a eu un thème et qu'on doit contacter le développeur du thème ou si on, on doit chercher nous-mêmes l'information sur internet, c'est pas forcément tout le temps évident. Ici, on a ce chat qui nous prend en charge et qui nous tient la main en fait. Et ce petit livret nous permet de voir les documents. C'est très documenté au niveau de, de Showit sur leur site. Donc ça nous permet de répondre quand même à la majorité des questions qu'on peut se poser lorsqu'on construit un site Showit. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas encore une fois à t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir les informations quant aux prochaines publications Showit. J'espère que euh, ces vidéos vont t'aider à passer sur cette plateforme qui est très intéressante et vont te permettre de prendre la main sur ton site et de faire quelque chose de fabuleux. A bientôt